Alessandroblé oui. je crois que c'est Jessica qui, qui nous a appelé qui a envie de vous poser une question bonjour Jessica bonjour Brigitte bonjour, bonjour Jessica me demandez pas si vous devez flirter avec un homme marié, parce que j'ai déjà à mon avis un peu d'homme sur les épaules. D'accord, oui, j'entends vos réponses hein, depuis tout à l'heure. Ouais. Et en fait, euh, ma première question, c'est, euh, ça va pas concerner le sexe, hein, puisque avec Brigitte, on est revenu récemment euh, sur les prénoms, et euh, j'avais insisté sur le fait que dans mon gestica, il y a un cas. Et euh, est-ce que vous, vous avez eu souvent à revenir sur les gens qui écorchent votre prénom Non, moi, bizarrement, ça ne me, ça ne m'ennuie pas. La plupart de de mes amis m'appelle Alex donc en plus dans ma vie de tous les jours j'ai plutôt l'habitude d'entendre X. X. <rire> oui bah et eux, ils l'ont gardé pour le coup euh, donc ça ne me dérange pas euh, plus que ça. En revanche comme Jessica on a plutôt envie de l'écrire avec un C je comprends que à chaque fois qu'on vous appelle ou que vous enfin appe vous appeliez quelqu'un vous pouviez vous, oui vous dites Jessica avec un K. Exactement. Voilà oui. c'est normal <rire> je le comprends. Merci, Jessica, en tout cas, de, de vos questions. Et puis, et merci beaucoup, Alessandra Sublé, de votre bonne humeur, de merci votre ouverture d'esprit. Et, oh, et vous puis... en avez plus que moi. Mais été très plaisant. Merci beaucoup. Merci à vous.